Paresse pour tous, d'Adrien Klein, aux éditions Le Tripode. Pas mal comme idée. Alors, Adrien Klein a écrit, c'est son troisième livre, et tous ses livres, ses romans, traitent de la, réor la réorganisation des sociétés. Donc, ce roman euh, pourrait se situer à Marseille, dans un QG de campagne. Mais avant de découvrir le QG de campagne, on va découvrir Émilien, Longue, qui est prix Nobel d'économie et qui a écrit un essai droit à la paresse au XXIe siècle. Avec comme idée principale, et si on ne travaillait plus que trois heures par jour C'est-à-dire se donner le temps de vivre. Très vite, le débat public s'enflamme autour de cette idée, portée par la renommée de l'auteur et la rigueur de ses analyses. Un autre monde du travail est-il possible Émilien, poussé par ses amis et débordé par le succès de son essai, tente l'aventure de, de se porter candidat pour les prochaines élections présidentielles. On y est, nous aussi. Alors, ce qui est très plaisant dans ce livre, c'est qu'on se prend au jeu, on argumente dans sa tête, on se dit « oui, mais là, trois heures… » On finit par avoir des réponses, on finit par y croire, on s'interroge beaucoup. Alors, pourquoi on a les réponses à nos interrogations au fur et à mesure de la lecture C'est que le, le roman s'appuie sur des courants de pensée et des travaux de recherche très, très documentés. C'est distrayant, rafraîchissant et en un, un autre angle de vue du monde du travail. Alors, est-ce qu'Emilien Lang sera président, le, notre prochain président de la République